Donc, euh, M. Adrien Baou, ayant reçu plusieurs fois, a eu la majorité absolue des fois, il est programmé maire de la commune de Saint-Paul. three to Vous mesurez aisément les sentiments mêlés qui m'étreignent en ce moment où, pour la première fois, il m'est donné de m'adresser à vous en tant de maire de la ville de Saint-Denis. Sentiments mêlés où se bousculent l'émotion. La fierté, mais surtout la responsabilité et la certitude que rien ne se va ne se perd, ni ne se crée, et que plus que jamais tout se transforme. Que le chemin parcouru. mais avec une confiance inébranlable dans l'avenir. Février 2002, janvier 2022, 20 ans de combat et d'expérience privées, 20 ans de rencontres enrichissantes et de construction politique, 20 ans cet âge qui désormais celui de la raison et qui légitime l'autorité et la sagesse sur la vie. sans circulation, avec justesse, mesure, honneur, responsabilité et respect. Merci à Dieu, qui m'a donné la force de surmonter que vous et Que je sois là, debout et droit devant vous, et une épreuve que vous avez, lui seul sait, même si j'ai du mal à l'accepter par un il me donne cette force de supprimer mes sentiments personnels et intimes pour me consacrer au collectif, à la vie publique et au quotidien de mes concitoyens. C'est toute la mission que j'accepte aujourd'hui. Et de braver et de transcender toutes les pressions, toutes les intimidations pour faire confiance à notre mission pour cette à notre alliance.